nous allons voir la conversion d'un nombre binaire en hexadécimal. L'un des intérêts de la représentation hexadécimale, c'est qu'on euh, va avoir une, une représentation beaucoup plus condensée, donc des chiffres beaucoup plus courts, beaucoup plus faciles à manipuler, beaucoup plus faciles à retenir. Alors le principe, c'est euh, déjà de décomposer le nombre binaire en paquets de 4 bits, donc en quartets, en partant par les poids faibles, donc en partant par la droite. C'est ici le premier quartet, 0101, puis le deuxième quartet, puis le troisième quartet, puis le quatrième que je vais compléter avec des zéros non significatifs. Ensuite, pour réaliser la conversion, pour chaque cartel, je vais avoir une correspondance qui est donnée par ce tableau. Donc on a dans un cartel 4 bits, donc on a 16 combinaisons de puissance 4. Et chacune de ces combinaisons va être associée à un chiffre hexadécimal. On a donc l'utilisation des nombres 0 des chiffres de la représentation décimale, de 0 jusqu'à 9. Puis ensuite de A, B, C, D, E, F pour représenter les six configurations supplémentaires. Donc si je prends euh, ce quartier-ci, je vais le retrouver ici, c'est 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, c'est donc le, le chiffre 5 en hexadécimal. Celui-ci, 1, 0, 1, 1, je vais le retrouver ici. 1, 0, 1, 1, c'est donc le chiffre hexadécimal B, celui-là il va se retrouver ici, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, c'est donc le nombre 6 en hexadécimal, et celui-ci, c'est 0, 0, 1, 1, le nombre 3 en hexadécimal. En conséquence, la représentation hexadécimale de ce nombre binaire, ce sera 3, 6, B,